Bonsoir Marie-France, bonsoir Lorette. Salut, salut, je viens purifier l'atmosphère. Je voudrais rentrer dans la base de tout ce qu'on fait ensemble depuis des mois. Ok Donc on a notre ensemble qui est bien allumé. Pourquoi je choisis de parler des choisis à nouveau Beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur mes vidéos. Et euh, bonsoir les rois et reines, bonjour Kafui, euh, bonsoir euh, la reine Linda, la reine Roland, bonsoir. J'ai l'hésite de parler encore des choisis, c'était pour... Euh, parce que je veux revenir à la base des choses. Beaucoup d'entre vous, ça fait six mois que vous me suivez et vous vous êtes habitués, vous êtes un peu dans la, Russie, la, la, la, la, la routine Hum, mmh, t'as Libreville. <rire> vous pouvez rentrer dans la, dans, la, dans, la, dans la routine des choses. Ouais, je sais que je suis choisi, ouais. Je maîtrise, ouais. Et tu ne te rends pas compte en fait que être choisi, c'est une mission, c'est un privilège. C'est pour une raison. Donc je vais vous aider à nouveau à savoir que vous êtes choisi. Ok? Rachet, tu allumes l'encens, ça s'éteigne. Va mettre sur le réchaud, tu allumes. Tu laisses, tu tu, tu, tu tu brûles sur le réchaud. Je veux voir comment ça va pas brûler. Tu as compris? Vous avez des questions bizarres. Tu allumes ton encens, ça ne s'allume pas, ça s'éteint. Va mettre dans le feu. Hmm? J'appelle ça le common sense. Donc, bonsoir et bienvenue. Je vous ai annoncé les nouveaux formats. Le Donne-moi tout et maintenant comme ça. On donne-moi tout sous cette forme-ci. Il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes que leur chérie. Et quand même, on donne-moi tout, mon mari dit que c'est quoi comme ça Donc, On a aussi beaucoup d'huiles qui sont sous cette forme-ci. Vous voyez Donc, On a choisi ça parce que c'est facile à prendre. Ah, c'est lui d'attirance. Voilà, le donne-moi tout. Je vais parler des choisis. Donne-moi tout, tu le prends comme ça, tu mets juste une goutte là, une goutte là. Oui, quand ça coule, non? Peut facilement le mettre. Tu mets une goutte ici. Oui. Merci la reine Mireille. Merci la reine Michel-Ange. Justement, c'est pratique. Et c'est petit, ça peut aller dans ton sac. Je dis ça dans ton sac. On n'a même pas écrit donne-moi tout dessus. Donc... <rire> je crois que je vais faire qu'on mette le mot donne-moi tout. Parce que vous avez les Decepticons. Donc si vous achetez, quand on mettra les traits, je préfère que tu enlèves, tu retires les tickets, tu as les décepticons. Ok Ça veut dire que tu as donc, il prend ton truc, il voit, il s'amène des GIFD, on a mis des GIFD Academy dessus, vous voyez Des gift Academy, numéro de téléphone, c'est tout. Donc, je pense quand même qu'avec ça, on peut quand même euh, passer inaperçu, vous voyez? Mais là, une goutte là. Voilà, commençons donc. Je vais donner quelques signes. Merci la reine Rachel. Je vais vous donner quelques signes, mais avant ça, je vais prier. Ok Bonsoir la Reine Colette. Bonsoir aux choisis. Éternel des amis, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois-Saint. Je te remercie pour chaque personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, je te confie chaque femme, chaque homme qui est connecté à cette vidéo. Seigneur, je demande que tu leur apportes les réponses à leurs questions. Ceux qui étaient perdus, qui n'arrivent pas à sauter, à faire le pas. Ceux qui n'arrivent pas à se lancer. Ceux qui n'arrivent pas à croire en ce que tu as dit d'eux. Je viens me briser. Toute fondation maléfique, je dépose en eux la prospérité. Je déclare qu'après après ce que je vais dire aujourd'hui, vous allez voir, vous allez voir et vous allez comprendre qui vous avez été créé pour être au nom puissant de Jésus J'enlève l'ignorance de votre esprit. J'enlève le découragement de votre esprit. J'enlève la faiblesse, la fatigue, la lourdeur de votre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit familial, générationnel, venant de vos parents, de vos grands-parents. Je remonte sur cette génération. Je déclare que vous serez le premier milliardaire de votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'on va pouvoir se moquer de vos dents, parce qu'ils connaissent vos dents. Ah, elle a les dents. <rire> elle n'a pas 5000. Je déclare que la saison où on se moquait de vous est passée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'enlève tout voile qui a été mis, tout voile maléfique. J'enlève toute émotion ancestrale. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de maux de tête. Le mal au cou. Mal au cou. Je viens soigner les manipulations. Je vous libère des manipulations de l'ennemi tout agent du diable dans votre vie, je déclare qu'ils sont décelés, ils sont démasqués et ils sont abolis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Ken. Like, share, partagez-vous, commentez. Voilà l'huile l'attirance. Les huiles ici, si quand vous les mettez, vous pouvez toujours... Je, on a vraiment fait ce format pour que que ce soit facilement applicable. voyez, ouais, voilà l'huile. Et l'huile quand tu mets, je demande aussi que tu mets sur ton front. Tu prends avec trois doigts. Ok? Trois doigts. Un, deux, trois. Trois doigts. Un, deux, trois. Oignez aussi vos gorges. Je libère votre parole. Je vous sors de tout sommeil. Je déclare que ce ne sont plus les gens qui vont vous dire vos dons. Mais vous-même, vous allez dire ce que vous savez faire. Au nom de Jésus, je vous libère, je vous sors des sables mouvants dans lesquels on vous a déposé. Ces sables mouvants qui ralentissent votre vie. Pendant que vous soignez votre front, je déclare que toute sueur venant de l'ennemi Qu'il a mis sur vous J'enlève maintenant cette sueur au nom puissant de Jésus J'ouvre vos dents Il y en a parmi vous que tu peux devenir belle Tu peux être laide aujourd'hui, demain tu deviens belle Subitement Parce qu'il y avait un voile de laideur sur toi Allez frottez la main comme ça J'enlève tout voile de laideur sur vous Au nom puissant de Jésus J'enlève tout voile de laideur sur vous au nom de Jésus Pour ceux qui traversent les périodes de découragement J'enlève le voile de découragement de votre esprit. Je commande à tout voile, tout voile noir qu'on a mis sur vous dans la nuit. Toute prison dans laquelle on vous a mis. Je vous enlève de là au nom de Jésus. Je parle à vos os. Je commande à vos os de se lever. Levez-vous de ce trou où on vous a mis. J'enlève la paresse sur vous. La paresse là, je l'enlève. Allez dans la chambre et la marchandise que vous avez acheté depuis là. Allez, ouvre la porte là, prenez le sel, vous versez au sol. Au nom de Jésus, tu voulais faire le commerce en ligne, tu as acheté la marchandise sur le sol. Tu n'as pas le courage de poster sur tes pages. J'ouvre maintenant ta lumière. Je déclare que tes clients se rappellent de toi au nom de Jésus. Prenez le sel, vous versez dans la chambre là, là où il y a la marchandise. Répétez les mots que je dis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth et au nom de la reine Jocelyne, je te commande à toi, marchandise, d'être vendue dans les deux semaines qui arrivent. Continuez à le répéter. Toute personne avec laquelle j'ai commencé à parler, si vous avez le nom, dites le nom. Je remets notre deal sur la table. Et je déclare que tu achètes ce que tu avais prévu acheter. Je libère l'argent qui est caché, qui est enterré dans la main de mes clients. L'argent de mes clients qui est bloqué. Je débloque cet argent. Je te commande à toi, marchandise. Ici, sont les mèches, parlez à vos mèches là. Mèche, je te commande d'être vendu aujourd'hui. L'argent vient. Je suis là pour vous ressusciter aujourd'hui. Levez-vous Tu vais passer toute la journée. Euh, je vais faire comment pour avoir l'argent y yeah, a 3 millions et... 5 000 euros, je vais trouver où J'enlève tout voile qu'on a mis sur vous. Tout fardeau, tout alourdissement. Vous savez que les périodes les plus difficiles, c'est le fond de moi, non N'est-ce pas Hé, hey, Oh, ma mamie, je sens ça d'amour, je suis là. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mince. Pardon, recevez, recevez, recevez. Recevez, voilà le don-moi tout. Tu mets ça sur ta main. Le don-moi tout, c'est 10 000 francs. Il y a pour 10 000, il y a pour 15 000. Parlez à vos mains. Je bénis les mains si je bénis, je bénis. Je bénis. Je bénis. Avant le 30 juin. J'appelle mes promesses là. Tout l'argent qui est dehors, qu'on m'a promis. Oh, C'est moi qui poursuis toujours. Je me dit, ouais, tu m'embêtes. Ouais, je, te, je sais que je te dois, non? Je commande à toutes les personnes qui me doivent de l'argent De se rappeler de moi cette nuit. Vous rêvez de moi. C'est le nom de quelqu'un en particulier. Esté Niaga. Toi qui as pris mon argent. Tu ne vas pas avoir le repos tant que tu ne remets pas mon argent au nom puissant de Jésus. Prononcez le nom de ces gens-là ce soir. Je mets le jugement sur eux. Je mets le jugement. Christian Wapi, voilà. Voilà deux personnes qui m'ont pris de l'argent récemment. J'appelle vos noms. Si vous êtes dans n'importe quel coin de la terre, je vous soulève de là. Vous n'avez pas le repos tant que vous ne m'appelez pas pour donner mon argent. Au nom de Jésus. Voilà. Toute personne qui a pris ta marchandise, il s'est assis sur ça prononcez le nom ce soir. Mince, je ne fais jamais les jugements. Je vais faire ça aujourd'hui. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ce n'est pas ce que je devais faire dans le direct. Mais je sens qu il que qu'il y a des gens qui doivent libérer ce soir. Tu tournes, tu contactes la personne. C'est ton agent, hein? La personne lit tes messages, il te bloque. Tu viens aussi lire tes dossiers il te bloque. Mince, on est où? Proncez le nom. Proncez le nom. Appelez, appelez le nom là trois fois. Appelez ça trois fois. Esté Esté Niaga. Esté Niaga, Tu me remets mon argent au nom puissant de Jésus Prononcez-moi les noms de ces personnes-là Claude, ne te dérange pas, tu as compris Tu as compris, non Dégage Dégage Si quelqu'un est pauvre, il quitte de mon direct Vous avez suivi, non Tu es pauvre, tu quittes de mon direct Tu quittes, tu quittes parce que si tu commences ton business, quelqu'un vient prendre ton fonds de commerce, il va s'asseoir sur ça, ton business ne va pas avancer. Je dis que je prononce le, le, le jugement aujourd'hui. Tout le nom que vous mettez dans ce, dans ce direct, j'envoie les anges. Moi, vous avez pour vous, j'ai pour moi. Ma passe se mélange à pour vous. Je déclare que ces personnes n'ont pas la paix. Et je vais prolonger ça sur cette génération partout ils vont partir, quand ils seront bloqués on va dire que c'est quoi tu te rappelles quand tu avais pris l'argent de la fila non tu te rappelles l'agent de la fila voilà au nom puissant de Jésus voilà je crois que je crois que je suis entré dans une dimension de mon ministère ce soir je suis passé dans la phase de jugement et ça, c'est très grave. Parce que même quand je ne juge pas les gens, les personnes déjà là maudites. Quand je ne juge pas, sans que je n'ouvre ma bouche, la personne souffre déjà. Ouvrez vos bouches sur les gens qui ont votre argent. Seigneur, tu ne donnes pas le repos à tel homme ou telle femme tant qu'il ne me donne pas mon argent. Et je déclare que cette nuit, Envoyez vos anges. Envoyez les anges là ce soir. Envoyez, envoyez, envoyez. Faut qu'on Remets l'argent de cette personne au nom puissant de Jésus. Papy Claude. Un Maroc. Remboursez-les. Je déclare la faillite sur vos sociétés tant que vous ne remboursez pas ces personnes au nom de Jésus. Vous savez, l'ennemi c'est qui doit trop jouer avec les, les enfants de Dieu comme me dit hier, avant-hier, la personne me dit que dans la Bible, le prophète prononçait le jugement. Un jour, il y avait un prophète qui marchait. Il avait une tête rasée. Une tête rasée, hein C'était un jeune passe. <rire> Regarde, sa tête commence à se raser. <rire> le prophète dit, ah, ah bon, mais. Hein ah. Il les a maudits. Prochaine a raison, vu l'ours. L'ours les a dévorés, déchiquetés. Bébé, je déclare que Petit n'a pas de repos tant qu'il ne remet pas ton argent. Moussa, tu n'as pas de repos tant que tu ne remets pas l'argent de Didier au nom puissant de Jésus. La dette non remboursée, c'est quelque chose que c'est dans toi. Tu restes comme ça là. Dans la nuit, tu tournes. Tu tournes. Et l'autre personne, peu importe comment il est de son côté, mais toi, tu n'as pas la paix. Et vous savez, les, les, les chrétiens ont cette tendance à toi. Te non, Jésus a dit si on te gifle ici, tu donnes encore l'autre. Hum. Non, non, non, je suis passé dans une autre dimension ce soir. Non, non, non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas. Flo, Flo. Quelqu'un t'a encore dit qu'il n'a pas l'argent. Après, tu as rencontré qu'il a acheté la Bible pour partir un mariage. Hein, hum? eh, ma chérie? Fabrice Molico, tant que tu ne remets pas l'argent de la grâce lumière Oui. Toute société qui vous a embauché. Et qui ne vous a pas payé? Nyangono, Minye, Joël, remboursez les cent mille de Carole au J'envoie les anges vers toi. Toi, le bétain. Remboursez les gens de ces personnes-là. J'envoie le feu sur vous. Le feu. Vous n'aurez pas la paix dans votre esprit. Ils vont dormir. C'est votre visage qu'ils vont voir au nom de Jésus. Vos patrons là. Le reine de la gloire. Le soir, c'est la Laissez-moi le sel là. Écoutez. Prononcez-moi les noms là. Pro... Vous, vous savez que moi, j'ai que moi Il dit que non, laisse, non. Ouais, pas, ouais, ouais. Non, c'est fini. Celui qui cherche sa mort derrière moi, il va trouver. J'ai dit que, hein? écoutez. Si c'est la mort qu'ils veulent, ils vont trouver la mort. Oui, ils vont aller attendre là-bas en enfer. Oui, oui. Attends, le jugement en enfer. fait. Marie-Thérèse et beau. Oui. Jesse et Charles, remettez l'argent de Marie et Emma. Je déclare en m'accordant avec Marie et Emma. En m'accordant avec Kiki. Je déclare. Jésus a dit que dans la bouche de deux personnes, toute parole est accomplie. J'envoie les anges sur Emmanuel Jérémy Mbaga. Emmanuel Jérémy Mbaga Emmanuel Jérémie Mbaga remets l'argent de la grâce lumière Je prononce le jugement sur vous aujourd'hui Et s'il y a quelqu'un que vous avez utilisé Vous ne l'avez pas payé Mon Rambou son argent au nom puissant de Jésus J'envoie le feu Vous n'avez pas la paix mmh. Je vous que, hein? Parce que quand quelqu'un te doit de l'argent comme ça là, Il y a le genre que tu avais tort Mais tu ne sais pas si mais il y a le jacquette Tu fais le service Comme tu n'as pas de compte bancaire en Europe On met ton an dans le trône de la personne La personne prend les champs, il fuit Ouais, Seigneur, tu as fait quoi à la personne Joaquin, tu as fait, on as fait quoi Remets les 200 000 René Tika Remets les 900 000 Elvis Garden Vu le honoré Kalino, Judith Et je vous libère de tout esprit Tout esprit qui fait que Quand les gens arrivent sur votre argent Ils pensent que c'est votre argent qui est bon Pour qu'ils mettent dans leur poche Je vous libère à jamais et pour toujours Au nom puissant de Jésus Amen Non ni Jean-Bétron Remets l'argent de chance Momo. Au nom de Jésus Roland, écoute Un jour on a eu cette conversation Ça fait peut-être un mois et demi Aujourd'hui, là, j'ai l'autorisation. J'ai le feu vert. J'ai le feu vert, ma chérie, et je m'accorde avec toi. Avant, le jugement, là, prenait du temps. Parce que la bouche, ce n'était pas sorti de notre bouche. Le soir, si je vous dis, oh, j'ai dit que hey, oh, hoa. vous allez se entendre. Je vais commencer à voir les témoignages. Kowo, il m'a dit que pardon, donne-moi ton ton, ton ton orange money. Kowo, je ne dors plus la nuit. Tu m'as fait quoi J'envoie le feu sur vous au nom de Jésus J'envoie le feu Non, non, non, non, non, non, non non. Ce ne sera plus ma sueur que vous allez prendre au nom de Jésus Écrivez là-bas que ma sueur, vous ne prendrez plus ma sueur au nom de Jésus Ali remets les 100 000 francs d'Aline Même si c'est 5 000 francs Écoutez bien C'est terminé et désormais, les 4550 euros que Pamsi Caroline, Pamsi Caroline, Pamsi Caroline, comme je prononce ton nom comme ça, j'envoie les anges sur toi. J'envoie le feu sur toi au nom de Jésus. Madouchi, remet l'argent de Cécile au nom de Jésus. Ali, est-ce que vous savez que les sommes que vous dites là, c'est la sueur de votre front? Est-ce que vous savez? Jean-Jacques Fitte remet... Les 6 millions de Gladys Jonah Au nom de Jésus Axel Raïsa et Keme. Tout le tout, tout nom que vous avez écrit ici si Même ce que vous prononcez dans votre cœur, J'envoie le jugement divin sur ces personnes Mana Alain Charles Remet les 3 millions de francs cfa de l'or la méveille Flore la méveille Est-ce que vous savez que c'est votre sueur Mais ah. Tu économises, tu fais deux ans Tu mets ton argent de côté Tu te prives, tu ne manges pas Tu pars à la tontine, tu donnes, tu donnes Quand les gens bouffent, tu ne bouffes pas Mince Les sommes que vous mettez là, ce n'est pas 5 000 J'ai encore vu 5 000 là-bas Je dis qu'à, écoutez Même si c'est dans 75 ans qu'ils remettent je déclare qu'ils vont passer 75 ans de tout moment Je déclare ça maintenant Au nom de Jésus Je ne dors pas je suis en ici, là, je, je souffre. Tu peux. Mince. Quel culot. Elle va même faire quoi Elle va faire quoi Écoutez, maman, même ma, ma, ma, ma, ma paix. je sais que même ma, ma paix est résolue. Je sais que même ma paix là. Je sens ça dans moi ce soir. Chandarakasu, karabakasakarakasante. Les croissants je déclare qu'on ne prendra plus votre soeur au nom puissant de Jésus. On ne va plus venir vous semer, ça disparaît au nom de Jésus. Votre argent ne va plus disparaître de votre compte bancaire. On ne va plus déposer votre argent à quelqu'un que prend, tu vas donner à telle personne, ça disparaît en route au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jean-Paul Migné onana Joseph, Migné onana Joseph, Migné onana Joseph, comme je m'accorde avec la grâce lumière, je déclare que tu n'as pas de repos, que tu ne rembourses pas son argent. Même si c'est les Arabes, ils vont vous rembourser l'argent. Mais, tu fais trois ans, tu avances. Youp, tu es en arrière. Est-ce que vous me pensez moi, à la sensation de ça? Mais, ouch, je mets un extra, je mets encore une dose, de, une dose supplémentaire. Quand une femme remet les 830 000 de cette personne au nom de Jésus. Écoutez bien, écoutez Écoutez Toutes ces personnes qui vous ont Vous avez, vous avez le bon cœur Ouais, prête-moi l'argent, je vais lancer mon business Écoutez, ça c'est pour eux Ah, maman Je ne sais pas ce qui ça va tomber là maintenant Si c'est que c'est la mort que les gens la veulent Recevez ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus Mais c'est quoi ces affaires-ci là Tu fais trois ans que tu avances un peu tu regardes là, ça te plaît, chaque jour ça te plaît Quelqu'un vient avec les larmes Ou bien un gars vient, il te parle, il te fait un jarre. Vous couchez ensemble deux semaines Il porte ton argent, pas avec Mince <coughs> Tu es habitué que tous les six mois tu reprends Parce que tous les six mois, quelqu'un vient prendre ton argent Tous les six mois C'est quoi, c'est quoi j'ai dit que Foucault-Victor, Moussa, remette l'argent de Dédit Soleil au nom puissant de Jésus. Sinon, c'est cette chanson en malédiction, comme c'est dans votre poche là. Que les 12 000 euros de chevalier lui reviennent. Lui le honorer. Mmh. Tu n'auras pas le repos que tu n'as pas rendu l'argent de chevalier au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui voit que vous avez possédé dans ce direct, qui va vous intimider, qui va aller vous faire du mal, en avance, je déclare que je retourne ces incantations à l'envoyeur. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Prenez la bouteille d'eau. Mince, c'est même quoi cette affaire-ci? On est venu souffrir pour vous. Tu sais ce que les 1 million font dans mon business en une, en une, en un mois? Mince, Sorel, 20 000 euros. Même si tu as pour le crédit à la banque, tu sais combien de temps tu as fait pour rembourser les 20 000 euros là? George Guy Happy, t'as fumé. George Guy Happy, t'as fumé. George Guy Happy, t'as fumé. Je déclare que tu ne vas aller dans aucun endroit, même si vos, vos personnes qui vous doivent de l'argent là, partent pour vous faire le, le, euh, euh, aller pour, pour vous faire du mal. Je retourne ça à l'envoyeur. C'est ce que je vais annuler maintenant là. Je vais annuler ça, parce qu'il y a des marabouts qui pour que tu pars. chez lui tu dis wow, oh, je dois l'argent à telle personne. Je veux que comme je lui dois là, qu'il oublie. Je vais annuler le rituel là maintenant. Prenez-moi le, prenez l'eau, le, là, s'il vous plaît. Prenez. Prenez aussi le sel. Je vais vous attendre. Allez-y. Allez-y. Il y en a qui passent sur le marabout pour que pour, pour vous éblouir. Oui. Après, ma colonne au-dessus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, votre cœur est blindé, stérilisé aux influences et aux manipulations de ces, de ces personnes qui prennent votre argent. Je dis que quand votre 5 francs ne sortira plus, le plus pire, c'est quand quelqu'un te doit de l'argent. Il, il te raconte des choses. Tu embanques l'argent sur ce que la personne te doit. Mess, 10 bilans de poids. 10 bilans poids. 10 bilans poids. Remets l'argent de la grâce lumière. Mess. Donc quand pris ton âge n'est pas enterré. Ça met avec. Il revient, il t'oublie. Il t'oublie. Nous allons prier sur la tombe de cette personne qui est morte là. Toi, dans le séjour des morts là, parle à ton enfant. Parle dans son rêve, tu lui parles. Qui remet l'argent de cette personne Oui. Au nom de Jésus. Mais les chrétiens, les chrétiens, c'est quoi avec vous C'est quoi Tu ne peux pas avancer. What the Non, Non, no, ça va, je vais faire l'autre. Je vais encore travailler l'autre, ça va. C'est fini. D'accord. Et toi, tu, as, tu, es, tu es bien concentré. Mmh. Mmh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'eau. Parlez sur cette eau. Au nom de Jésus. J'ai moi dit que Dieu m'a dit d'apporter la Bible aujourd'hui. Je disais que mes Seigneurs, je viens parler des choisis. Tu me fais prendre la Bible comment Allez-y, Deuteronome 28, verset 7. Vous pensez même que quoi? Hein? Je prends un million. Tu sais ce que tu peux faire de million là? Tu sais ce que tu peux faire avec? Tu, hein? Tu peux acheter la voiture. Tu vois là qui est tout piéton. Tu pouvais aller payer ton voyage pour en bain. Tu vois là qui est encore à doigt là. Tu pouvais aller, hey, Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais commencer par le de transcend d'abord. Parler sur cette eau. Éternel, combat ceux qui me combattent. Que toute personne qui s'est placée a parlé contre moi. Toute incantation qui a été faite contre ma vie, pour m'affaiblir. Pour que je n'ai pas la force pour demander et réclamer mon argent. Je les annule de mon corps, de mon esprit, de mon aura. Au nom de Jésus. Seigneur, saisis le petit et le grand bouclier. On lit le son 35. Papa, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Prononcez-moi les noms là. est Wapi Christian Prononcez-moi les noms là. Seigneur, tu es mon salut. Que ces personnes soient honteuses et confuses. Ceux qui en veulent à mon agent. Au nom de Jésus. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Ceux qui méditent ma pète. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. J'envoie l'ange de l'éternel qui les chasse. Vous pensez que David n'avait pas la vengeance dans son cœur Oh Lisez-moi la Bible. Que leur route soit ténébreuse et glissante Que l'ange les l'Éternel les poursuivre, Car sans cause ils m'ont tendu un piège J'ai pris mon argent, je l'ai donné Parce que je leur faisais confiance Verset 8 Que la ruine les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris dans le propre filet qu'ils ont tendu après qu'ils m'ont rendu le, la, mon argent Que le, ce qu'ils m'ont fait là Qu'on vienne leur faire ça fois 10 ha! Et mon âme aura de la joie Pourquoi c'est quand ton ennemi tombe que tu es content Le goût de ça Et je déclare que ça va Vous allez voir leur chute On va vous dire, vous allez voir On est habitué qu'ils te doivent de l'argent, tu ne leur dis jamais. Tu n'as même pas de demander ton argent. N'awati? Dès que tu le vois. Où es-tu là? Ouais, je, je, je voulais même t'appeler depuis. Je suis pressé. C'est quel culot ça? Tu me dois de l'argent. Attendez. Je vous dis que. Écoutez bien. Vous allez voir. Vous allez voir. Je n'ai jamais prêché sur ça. Hein? Jamais. Verset 9. Mon âme aura de la joie en l'éternel. On va aller donc au verset. Verset 19, somme 35. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, moi, Jocelyne Yogem ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause et qui ont pris mon argent ne m'insultent pas du regard et qu'ils me remboursent Qu'ils me débloquent cette nuit et qu'ils me supplient qu'ils me remboursent mon argent. Peu importe les montants. Je préfère que ce soit en cash et en une fois au nom puissant de Jésus. Verset 22 Verset 20 Car il tient un langage qui n'est pas celui de la paix Parfois en te bloquant comme s'ils t'insultent. Ah elle embête, elle dérange ah, eh, ah, eh, ah, ah. Tu prends mon âme Tu me fuis, tu me bloques, tu m'insultes Continuons notre jugement Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence Verset 22 Seigneur, ne t'éloigne pas de moi Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu Mon Dieu, mon Seigneur Défends-moi Qu'il n'ait pas de repos Tant qu'ils ne m'ont pas remboursé mon argent Verset 26, que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de ton malheur. Je viens de vous revêtir de l'ignominie et de l'opprobe. Toute personne qui s'est élevée contre moi. On va aller de Théronome 28, au verset 7. Éternel, j'ai la victoire sur tout ennemi qui s'élève. Répétez toujours, contre moi. Toute personne qui est sortie contre moi par un chemin. Je déclare que vous vous fiez par la puissance de cet esprit que je reçois à l'instant. Parlez. Peu importe l'heure où vous écoutez ceci. Je sens une puissance, je sens comme... Je dis que... Oh Shandaraka Sakata. J'ordonne maintenant à la bénédiction d'être avec moi, dans mes greniers. On va aller au verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Éternel, j'ouvre ton bon trésor maintenant et je déclare que le, le ciel là, je reçois ce qui est dans le ciel. Je reçois la pluie dans mon temps. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai pas. Je déclare que comme j'ai prêté, ces personnes me rendent maintenant entièrement en une fois. En cash. Au nom de Jésus. Déclarer sur l'eau là. Si vous connaissez les noms, vous prononcez le nom. Si vous ne connaissez pas toute personne qui me doit, même si tu m'avais volé sans que je ne connaisse, tu reviens ici à me remettre en me suppliant. Si tu m'as volé, si tu as pris mon argent, tu as demandé il je t donné. Il t'a emprunté. Si c'est que tu vis et que tu bois l'eau, même si tu es déjà mort, je déclare que tes biens qui restent là, on me remet ce qui me revient de tes biens. L'eau. Si c'est que effectivement tu es terre et que tu bois de l'eau pour vivre, comme je bois cette aussi, il y a des cas que tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne m'as pas donné mon argent. Tu fais, tu verses l'autre au sol. Je déclare que mes ancêtres sont témoins de ce qui en te est en train de se passer maintenant. Prenez le sel là, vous allez mettre le autour de votre lit. Là, que le sel, le tour, le tour de, vous allez mettre le sel autour. Et vous allez mettre aussi un peu d'eau autour de votre lit. Pendant que je dors, voilà ce que vous allez dire. Je commande à tout ce qui a été posé dans mon corps pour me contrôler à distance. Toute manipulation de l'ennemi, de qui que ce soit, pour m'empêcher de reclamer mon argent, pour m'empêcher d'avoir la santé, pour être en forme et aller demander mon argent. Je déclare que j'en suis libéré à l'instant. Pendant que je dois vous opérer, vous retirez toute peur que j'avais en moi. Et j'envoie mes anges que vous allez localiser les personnes qui me doivent. Que ce soit les sociétés, les entreprises. Je déclare que les gestionnaires de ces entreprises-là n'auront pas la tant qu'ils n'auront pas vu mon dossier. Ils ne m'auront pas donné ce qui me revient de droit. Au nom de Jésus. Pardon. Amen. Si tu as le « Donne-moi tout », tu prends, tu mets une goutte, tu le « Donnes-moi tout » là, tu mets une goutte sur la langue. Je déclare que votre saison de multiplication est arrivée. Toute personne qui puisait dans vos poches, pas les, les emprunts, pas les, pas les, les, les pètes. Par les investissements qui tombent à l'eau, je déclare que le dévoreur ne passera plus dans vos poches à partir d'aujourd'hui. Selon Amos, Amos chapitre 9. La Bible dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je déclare, selon Amos 9 verset 11, que le temps est arrivé. Toi, toute personne qui s'accorde avec moi, toi, je te relève de ta chute. Je répare les brèches de ta vie. Tout trou par lequel ils entrent pour prendre ton argent. Les souris, les rats qui viennent prendre votre argent la nuit. Je te rebâtis comme tu étais autrefois. L'argent que tu avais commencé à avoir, ils sont venus prendre. La gloire que tu avais commencé à avoir, ils sont venus prendre. Je déclare que tu possèdes le reste de la terre. Je déclare que le laboureur suivra de près le moissonneur. Aucun de tes investissements ne sera perdu. Je déclare que celui qui foule le raisin va suivre celui qui répand la semence. On ne va plus venir voler ta semence. Tu sèmes. Sais Quelqu'un vient, prendre et part avec ton business chute. J'annule et j'inverse tout effet néfaste, similaire qui a été fait dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Je vous plante maintenant et je déclare que vous ne serez plus jamais arraché. Vos activités vont aller dans l'ordre croissant au nom de Jésus. Tu dois aux gens. -là. Alors que tu as ton agent dehors qui pouvait rembourser la dette là. On court derrière, Toi, paye-nous 5 000 euros. Les gens dehors te doivent 15 000 euros. Je déclare que c'est la fin au nom de Jésus. Amen. Donc je vais vous présenter les nouveaux kits. Je vais vous présenter le nouveau Donne-moi tout. Pratique, facile à utiliser. C'est sur la langue. es dans ton bain. Maintenant le bain. Voilà le nouveau kit. Donc, ça c'est le kit d'attraction. Et le kit déblocage plus plus. C'est là. On a le kit commerce, le kit fondation. Voilà le kit commerce. Voilà tout ça. Le kit commerce est là. Pour ceux qui ont les business. le kit fondation Si y a les gens à la maison tu peux te lever à 3 heures pour faire sans souci le reste d'eau qu'il y a dans la bouteille ceux qui me suivent souvent euh, cette eau tu peux si elle a été bénie tu peux verser au centre de ta maison tu verses un peu merci nickel donc tu peux verser un peu au centre de la maison euh, en parlant s'il y a tout mauvais esprit de la maison tout mauvais esprit qu'il y a dans ta maison tu te demandes de partir donc les kits sont là et là quand vous ouvrez vous avez tous les produits à l'intérieur ils sont là voilà on n'envoie pas DHL euh, tout en Europe hein, aux états unis les lavages à distance se feront lundi et le premier vous pouvez vous enregistrer pour le lavage du premier le premier il y a lavage donc le premier on fait le lavage vous pouvez venir à Libreville ou bien vous pouvez venir à, à Douala pour le lavage. Le coffret du kit commerce au Cameroun coûte 65 000. Kit fondation, 55 000. Certains kits ont changé de prix. Oui, parce que j'ai mis vraiment. Je, je, je suis en train d'upgrade. Ah, Donne-moi tout de 10 000. Bon, ça, ça n'a pas changé. Il y a les huiles aussi. C'est pour l'attirance. l'huile d'attirance. Vous avez deux comme ça. Il y a les bâtons de commandement. Il y en a qui n'ont pas de forme. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le lion. Certains bâtons de commandement n'ont pas de forme. Donc, le bâton est comme ça. C'est rond comme ça. Donc, il n'y a rien dessus. Donc pour le lavage à distance, c'est 33 800. En France, c'est pas. Vous en voyez. Il y a beaucoup de témoignages de lavages à distance. Beaucoup. Les femmes qui ont lavé leur mari à leur insu. Les monsieur à la promotion au boulot. Les femmes qui ont lavé leur mère à leur insu. Et tous les, les frères qui, qui étaient fâchés avec la mère viennent maintenant demander pardon à la mère. En euros, euh, le kit commerce, c'est. Si je cherche en France, c'est 150 euros. Tout inclus. Et le kit fondation, je pense que c'est 150 euros aussi. Hein. Donc il y a numéro des représentants, vous pouvez prendre ça là-bas. Merci pour la bénédiction. Non, il n'y a pas de bâton de commandement en agneau. On soit le roi parfait, Cyril. Je pense que là c'est bon Donc vous pouvez passer une bonne soirée Et aller faire les prières que je vous ai montré